je veux seulement dire, seulement dire, merci, oh, Jésus. Je veux seulement dire, je veux seulement dire, seulement dire, merci, oh, merci, Jésus. Je veux seulement dire, merci, oh.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 I just want to say, want to say Baba, oh, baba, eshe I just want to say, want to say Baba, oh, éche. Shalom adoratrice Shalom adorateur Que le Seigneur vous bénisse il faut dire au Seigneur que tu es contente d'être là ce soir. Il faut dire au Seigneur que tu es connecté pour l'adorer. Tu es connecté pour le louer. Tu es connecté pour le célébrer. Tu es connecté pour lui rendre toute la gloire. Dis-lui que tu es content ce soir d'être connecté. Dis à ton papa que tu reconnais sa fidélité dans ta vie. Seigneur, je veux te dire merci pour le souffle de vie. Je veux te dire merci pour le souffle de vie. Je veux te dire merci, Seigneur, pour la vie de chaque adorateur, chaque adoratrice connectée. Je veux te dire merci pour cette plateforme. Je veux te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes chaque soir de nous réunir en ton nom. Oh Papa, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom. Le ciel est ton trône et la terre ton mâche-pied. Ton trône, ô éternel, est, ô Dieu, est éternel. Ton trône est éternel. Ta puissance est éternelle. Ton amour est éternel. Ta fidélité est éternelle. Ta paix est éternelle. Et nous voulons te célébrer ce soir encore. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta, tant de bonté. Merci pour tant d'amour. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde sur nous. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, reçois la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Oh, Papa. Papa, est, nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Aie pitié de nous. Papa, est, nous sommes tes enfants. Nous te supplions Aie pitié de nous Alléluia Seigneur, ce soir encore nous te bénissons Ce soir encore nous te célébrons Ce soir encore nous te rendons toute la gloire Toute la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration Tu es digne de recevoir l'adoration Tu es digne de recevoir l'honneur Tu es digne de recevoir la louange Mon âme te bénit, tout ce qui est en moi te bénit Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits Seigneur, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci Seigneur pour la protection divine. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour chaque adorateur, pour chaque conducteur, chaque conductrice passée depuis ce lundi. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les enseignements que tu nous as donnés par la sœur Corinne. Merci pour les enseignements que tu nous as donnés par la sœur Sophie. Merci Seigneur pour le frère Alex. Seigneur, reçois toute la gloire. Oh Seigneur, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te bénir. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. La sœur Corinne dit que c'est l'anniversaire la, de moment, de la maman Victorine. Il faut nous faire signe d'avance pour qu'on puisse la célébrer toute la journée. Maman Victorine, sois célébrée. Maman Victorine Dobré, sois célébrée. Nous te célébrons. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour un an de plus qu'il t'accorde. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité dans ta vie. Mais nous bénissons le Seigneur parce que sa mère est sur toi. Nous bénissons le Seigneur parce que sa grâce repose sur toi. Nous bénissons le Seigneur parce que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Le Saint-Esprit a pris possession de ta vie. Le Saint-Esprit t'environne. Merci Seigneur pour la vie de la maman Victorine D'Opré. Merci Seigneur parce que, oh Seigneur, tu lui donnes une nouvelle année, une nouvelle grâce, une nouvelle année, une nouvelle une nouvelle force, hein? une nouvelle année, une nouvelle communion avec toi, Seigneur. Elle va en eau encore avec toi de gloire en gloire. Au nom de Jésus, une nouvelle année, Seigneur, une bonne santé, Seigneur, tu renouvelles sa force, tu renouvelles sa santé au nom de Jésus Christ. Hein? Seigneur, merci. Nous voulons célébrer la soeur, notre soeur, Victorine Dobré, ce soir, au nom de Jésus, que chacun écrit joyeux anniversaire, maman Victorine Dobré, joyeux anniversaire ma soeur, joyeux anniversaire ma soeur. Joyeux anniversaire, ma soeur. Reçois la gloire, papa. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour dans la vie de notre soeur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui fait des choses grandes, sans sondages, des merveilles sans nombre. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, que Dieu te comble de toutes sortes de grâces, que Dieu te comble, que le Seigneur ton Créateur, celui qui a permis que tu naisses ce 21 juillet, te comble de toutes sortes de grâces. Au nom de Jésus Christ. Hein? Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Que le Seigneur te bénisse Maman Victorine Que le Seigneur te bénisse Alléluia, joyeux anniversaire notre soeur Alléluia, que le Seigneur te bénisse abondamment que le Seigneur multiplie sa grâce sur ta vie. Que le Seigneur que le Seigneur te compte, t'environne de sa faveur au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des portes que tu veux que le Seigneur ouvre, qu'il ouvre ses portes au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Que le Seigneur reçoive tes cantiques de louange, que le Seigneur reçoive tes cantiques d'adoration, que le Seigneur reçoive l'expression de ta reconnaissance qui sort de ton cœur en ce jour, que le nom du Seigneur soit béni tu as une bénédiction pour la société, que Dieu te bénisse abondamment, Alléluia, merci Seigneur qui nul ne peut se comparer à Jésus, oh, personne ne peut l'égaler oh. Jésus, oh, nul ne peut se comparer à Jésus, oh, personne ne peut l'égaler au Jésus, oh, Jésus, oh, mon roi, Jésus, oh, mon roi. Il peut tout faire, même ce qui peut me sembler impossible. Tu peux tout faire, même ce qui peut nous sembler impossible. Tu es le Dieu, le Dieu de miracles. Tu es le Dieu, le Dieu de miracles, Alléluia, tu es le Dieu. Le Dieu de miracles, Jésus, tu es le Dieu. Le Dieu de miracles, Jésus, tu es le Dieu. Le Dieu de prodiges, Jésus, tu es le Dieu. Le Dieu de victoire, tu es l'alpha et l'oméga. Le lion conquérant de Judas, celui qui prend soin de moi. Tu peux tout faire, même ce qui peut me sembler impossible. Tu peux tout faire, même ce qui peut me sembler impossible. Tu es le Dieu, le Dieu de miracles, de miracles, tu es l'alpha, et l'oméga, l'oméga, le lion conquérant de Judas, celui qui prend soin de moi. Jésus, oh, mon roi, Jésus oh. Mon roi, nul ne peut se comparer à Jésus, yo, personne ne peut l'égaler au oh. Jésus, yo, nul ne peut se comparer à oh. Jésus, yo, personne ne peut l'égaler au oh. Jésus, yo, personne ne peut t'égaler. au oh. Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louons. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Dieu le Père, sanctifie-nous par le sang de Jésus. Sanctifie-nous ce soir encore par le sang de Jésus. Que rien ne fasse obstacle à notre communion avec toi. Où oh, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Agagotin, j'irai dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. Agagotin, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné,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 c'est à Golgotha que tu as changé notre destinée. C'est à Golgotha que tu as changé notre vie. C'est à Golgotha que tu as payé pour nous. Ce soir encore, nous sommes venus te dire merci pour l'expérience de Golgotha. Merci pour l'expérience de Golgotha. Merci d'avoir accepté de, de subir la croix. Merci d'avoir accepté de partir sur la croix, de mourir cette mort atroce. Merci d'avoir accepté la torture de la croix pour nous. Merci d'avoir accepté l'agonie de six heures pendues sur la croix pour nous. Merci pour ce grand amour manifestant, en Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Oh Seigneur, reçois toute la gloire. Jésus même, Jésus même, Jésus même, Jésus même, Jésus même, Jésus même, Jésus même, Jésus même, Alléluia, oh, Jésus même, Alléluia, oh, Jésus même, Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia, oh. Jésus m'aime, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, Alléluia, Il m'a sauvé, Alléluia, oh. Il m'a sauvé, Alléluia, oh Il m'a sauvé, Alléluia, oh Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a guéri. Il m'a libéré, il m'a restauré, il m'a affranchi. Il m'a pardonné, Alléluia, Oh Il m'a pardonné, Alléluia, Oh il m'a franchi, Alléluia, oh. Il m'a délivré, Alléluia, oh. Il m'a libéré, Alléluia, oh. Christ m'a pardonné, Alléluia, oh. Christ m'a libéré, Alléluia, oh. Christ m'a délivré, Alléluia, oh. Christ m'a affranchi, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est roi.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 Jésus est Dieu, Alléluia, oh! Jésus est Dieu, Alléluia, oh! Jésus est Dieu, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon,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 Jésus est bon, alléluia, oh, Jésus est bon, alléluia, oh, Jésus est bon, alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est plein de compassion pour nous. Oh, nous voulons célébrer notre Dieu qui est assis sur son trône et qui règne au siècle des siècles. Seigneur, nous te disons merci, toi qui règnes au siècle des siècles, reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, reçois la louange ce soir encore. En tant qu'adorateur, en tant qu'adoratrice, nous sommes rassemblés sur cette plateforme, devant le trône de la grâce et de miséricorde, Seigneur, ce soir, pour t'adorer. Seigneur, je me prostène pour t'adorer. Je me prostène pour t'adorer. Je me prostène pour t'adorer. Je me prostène pour t'adorer. Je me prostène pour t'adorer. Je, je, je me prostène pour adorer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Alpha et Omega, le premier et le dernier Le commencement et la fin Je me prostène pour adorer Celui qui était, qui est, qui revient Celui qui est vivant au siècle des siècles Je me prostène pour adorer Alpha et Omega Je me procède pour adorer Jéhovah. Je me procède pour adorer El Shaddai, Yahweh, Adonai Elohim, Jéhovah Sabaoth, Le Dieu de toutes les victoires Je me procède pour adorer Jéhovah Nissi, Jehovah Sike nous, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, je me prosterne pour adorer Jéhovah Shalom et je déclare que ce soir Shalom à chacune, Shalom à toi dans ta maison, Shalom dans ton cœur, Shalom, quelle que soit la circonstance ta situation, Shalom, Shalom, Shalom, sur cette plateforme, dans la maison de chaque soeur, dans ce notre pays, Shalom, Shalom, Rebosaka, Yabakourimaka, Yabakourimaka, nous sommes prosternés devant toi pour adorer le Dieu de paix, le roi de paix, le prince de paix. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, dans ta fidélité, tu nous as dit dans Matthieu 28, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Et voici, je suis avec vous. Jésus te dit, cher adorateur, chère adoratrice, Jésus, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, dans sa fidélité, dans sa fidélité, Jésus dit, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans sa fidélité, Jésus dit, il est avec nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelle que soit la situation, il est avec nous. Alléluia. Quand nous lisons Esaïe 43, il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô oh Jacob, l'Éternel qui t'a créé, ô oh Adoratrice. » Éternel qui t'a créé, ô oh adorateur. Il dit, ainsi pas l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ce n'est pas n'importe qui qui t'a formé dans le sein maternel. Alléluia. Ce sont les mains du Créateur. Ce sont les mains d'amour. Ce sont les mains du, du, du Consolateur. Ce sont les mains de celui qui s'appelle Roi des rois, Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui t'a créé. Il dit, c'est lui qui t'a formé, ô oh Israël. Ne crée rien. Ma soeur, mon frère, ne crains rien, il dit ne crains rien, ne crains rien, bannis la crainte, il dit ne crains rien, Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, Dieu dit, il t'appelle par ton nom. Nous, je vois ton nom sur l'écran, Alléluia, mais Dieu dit, il est celui qui t'appelle par ton nom, Alléluia, il t'appelle par ton nom. Il dit, je vais, je vais reprendre la lecture. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô oh Jacob, celui qui t'a formé, ô oh Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu appartiens à l'Éternel. Tu as la propriété privée. Tu as la propriété privée de l'Éternel. Tu appartiens à l'Éternel. Tu es, tu peux partir de l'ADN de Dieu. Alléluia. Il dit, tu m'appartiens, tu es à moi. Il dit au verset 2, si tu traverses les eaux, ah! Les situations difficiles, les tempêtes, les situations incompréhensibles, les situations qui apparaissent, qui se soulèvent des moments comme le flot de la mer. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. La fidélité de Dieu, il, il te, il, il, il, Jésus, Dieu te garantit de sa présence Il dit, c'est lui qui a créé les eaux C'est lui qui a dit aux eaux de se rassembler Dans Genèse Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi Et les fleuves, ils ne te submergeront point Il dit point, il n'a même pas dit pas Il dit point, ça va même pas t'arriver Il dit, si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas Il est le créateur du feu il est celui qui est apparu dans le buisson à Adam devant Moïse. Et le, et, et, et le buisson ne s'est pas consumé. Alléluia. Il dit, si tu marches dans le feu, le feu va venir. Ah, des événements difficiles, c'est chaud. Quand tu dis, eh hey, c'est chaud sur moi-même. Il dit, si tu marches dans ce, dans ce feu, si tu as des expériences aussi difficiles que le feu, Dieu dit, la flamme, ne t'embrasera pas. Récupère cette parole pour toi au nom de Jésus. Je prends cette parole pour moi. Il dit, si tu, dit, si tu marches dans le feu, tu ne te bouleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'éternel. Il signe. Il dit, car je suis l'éternel ton Dieu. Alléluia. Il dit, car je suis l'éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël. Ton sauveur. Je donne l'Egypte pour ta rançon. L'Éthiopie est Saba à ta place. Dieu dit au verset 4 d'Ésaïe 43. Parce que tu as du prix à mes yeux. Oh ma soeur, mon frère. Ne laisse pas un événement de la vie. Te faire oublier cette passage. Hein, cet, cet, cet, cet, cet, cet, ce passage, ce verset. Il dit... Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Il y a l'amour de ton mari. Il y a l'amour de ton papa. Il y a l'amour de ta maman. Il y a l'amour de tes enfants. Il y a l'amour de tes frères et soeurs. Il y a l'amour des adorateurs, des adoratrices. Mais il y a un amour qui ne va jamais te faire défaut. Il y a un amour qui est éternel. Il y a un amour qui est omniprésent, il y a un amour qui est omniscient, l'amour qui se donne. Ha! Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu dit au verset 5, ne crains rien car je suis avec toi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est Dieu. Jésus Le Saint-Esprit de Dieu, il dit ici, ne crée qu'à je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Il dit, je dirai au septentrion, donne. Dieu dit, le septentrion c'est le nom. Il dit, je dirai au septentrion, donne. S'il y a quelque chose, s'il y a une bénédiction, s'il y a, je ne sais pas quoi, une percée, un déblocage qui est retenu dans le nord, Dieu dit au nord, « Donne, libère la bénédiction au nom de Jésus. » Il dit au midi, le midi c'est le sud, « Ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, tu t'appelles du nom de l'éternel, tu es chrétien, chrétien veut dire petit Christ, Christ. Tous ceux qui s'appellent du nom de Christ, il dit que j'ai crié pour ma gloire, Dieu t'a crié pour sa gloire. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas le monde, ne regarde pas ce que le monde est en train de faire. Ne regarde pas ce que quelqu'un qui décide est en train de faire, regarde à la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Regarde la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que j'ai créé pour ma gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire. Comme Corinne nous a dit, tout pour sa gloire. Ta vie pour sa gloire. Ton être entier pour sa gloire. Ton esprit pour sa gloire. Tes pensées pour sa gloire. Tes sentiments pour sa gloire. Tes émotions pour sa gloire. Ton caractère pour sa gloire. Ton comportement pour sa gloire. Tout ce que tu as, tout ce que tu n'as pas pour sa gloire. Ce que le monde veut te faire penser que tu n'as pas. Même ça, c'est pour sa gloire. Il dit, si tu marches par le feu, c'est pour sa gloire. Si tu marches dans les, dans, par, par, dans les eaux, c'est pour sa gloire. Sa gloire sera la finalité de tout. Alléluia. Amen. Il dit, que j'ai formé. Il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai formé pour ma gloire. Que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sous qui ont des oreilles. Alléluia. Au verset 1, il dit, c'est moi. Moi qui suis l'éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C ça, c'est vrai. Il hein? n'y a pas une un moment qui dit, eh hey, elle va à l'école pour dire à, à, à un instituteur, il faut me frapper à la place de mon fils. Il n'y a pas. Il n'y a pas une maman qui va, ou bien un être humain qui va dire, mettez-moi dans le cercueil de telle personne, on va partir. Non. Il dit, c'est moi ton sauveur. Parce qu'il a accepté de payer un prix fort, un prix fort, un prix fort. Il dit, c'est moi. C'est moi qui suis l'éternel. Quand il dit éternel, ça veut dire je demeure à tout temps. Je demeure à tout temps. Je n'ai pas de date d'expiration. Je demeure à tout temps. Je suis toujours là. Je suis toujours présent. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'opposera Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. On va sauter ça. Au verset 15, il dit, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Alléluia. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne les chats et les chevaux une armée de vaillants guerriers, Soudain couché ensemble pour ne plus se relever Anéanti, éteint comme une mèche Verset 18 Il dit ne pensez plus aux événements passés Et ne considérez plus ce qui est ancien Il dit ne regardez plus dans le rétroviseur Il dit ne pensez plus aux événements passés Et ne considérez plus ce qui est ancien Voici Je vais faire une chose nouvelle Sur le point d'arriver ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Tout tout le monde, tout le monde connaît l'image du désert. Le, le désert, c'est une grande étendue de sable. Une grande étendue de sable. Il n'y a, a pas de goudron, il n'y a pas de délimitation de chaussée. Il n'y a pas de délimitation. Dieu dit, il n'y a rien pour délimiter la route. Il n'y a rien pour montrer la route. C'est comme les nuages. Mais les avions connaissent, connaissent la trajectoire qu'ils doivent utiliser. Mais Dieu dit, alors que rien ne semble se peaufiner, alors que rien ne semble se, se dessiner à l'horizon, lui, Dieu, lui, Dieu, il met un chemin dans le désert. Alors que tout semble même chose. C'est-à-dire que c'est le sable, une vaste, une vaste étendue de sable, mais Dieu dit dans cette vaste étendue de sable Il y a la route que lui va tracer Parce que Jésus est le chemin La vérité et la vie Alléluia Alléluia Il dit je mettrai un chemin dans le désert Et des fleuves dans la solitude Des fleuves dans la solitude Le désert c'est l'absence d'eau Mais Dieu dit dans l'absence d'eau Dans l'absence d'eau Il va faire jaillir des fleuves C'est même pas oasis C'est même pas un point d'eau une, une, une, une, une grande étendue d'eau. alléluia Il dit dans l'absence de santé, il va faire jaillir la santé. Dans, la, dans le manque, il va faire jaillir l'abondance. Dans l'abondance, il va faire jaillir la surabondance. Il a les moyens de le faire. Il dit, les bêtes des champs me glorifieront. Les chacun, les autruches, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleurs dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Il dit, c'est à cause de son peuple. C'est à cause de son peuple qui est élu, que lui va mettre l'eau. Mais les animaux aussi vont en profiter. Ta bénédiction aura des retombées autour de toi. Tu seras, tu seras, tu seras un canal de bénédiction. Hallelujah. Tu es béni, tu es un canal de bénédiction. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu merci, nous sommes cette plateforme, nous publions les louanges de Dieu. Chaque jour, nous disons à Dieu qu'il est bon. Chaque jour, nous disons à Dieu qu'il est fort. Chaque jour, nous disons à Dieu qu'il est merveilleux. Et nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous allons continuer à proclamer les bontés de l'éternel. Il dit au verset 22, et tu ne m'as pas invoqué, ô oh Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô oh Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Etc. etc. Au verset 25, il dit, c'est moi, moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Dieu dit, il est celui qui efface les transgressions. Alléluia. Satan, Satan, j'ai écouté une dame qui disait, Satan était tellement en train de la cribler qu'elle elle a dit à Satan, tu sais quoi, tu n'es pas encore mort. Tu, tu ne connais pas la mort. Tu n'es jamais mort pour que je sois ton héritier. Parce que pour que quelqu'un soit héritier, il faut qu'on qu on on constate la mort de celui qu'on hérite. Jésus est mort pour nous, mais lui Satan n'est pas mort. Donc nous refusons tous ces, ces agissements au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons également lire le verset, l'Ésaïe le, 40. Il dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, pré, préparez au désert le chemin de l'éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'éternel sera révélée et au même instant toute chair le verra car la bouche de l'éternel a parlé.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 Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Verset 12. Hmm. Il dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Voici ton Dieu, le Dieu que nous adorons sur cette plateforme. Le Dieu que nous n'allons pas arrêter d'adorer. Il dit, il dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de ses mains? Qui? Que quelqu'un dans l'univers vienne répondre. Il dit, qui a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Dieu dit, qui a pesé les montagnes au crochet? Et les collines à la balance. Qui a sondé l'esprit de l'éternel et qui l'a éclairé de ses conseils Qui a délibéré Il dit, avec qui Dieu a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction Qui lui a appris le chemin de la justice Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence Qui a dit à Dieu, il faut créer le ciel, il faut créer la terre qui a montré à Dieu comment créer l'homme? On a été créé de la poussière de la terre formée des mains de Dieu. Qui? Personne. Personne. Il dit avec. Il dit. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui, qui s'envole. Il dit, toutes les nations, verset 17, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Verset 18, Dieu reparle encore. Il dit, à qui me comparez, à qui voulez-vous comparer Dieu Et quelle image faire vous son égal hmm. Verset 21, ne le savez-vous pas Ne l'avez-vous pas appris ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? On dit au commencement Dieu. Donc Dieu dit, oh, dès le commencement, tu n'a pas parlé de moi? Il dit, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du sec de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il est déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Alléluia. Au verset 25, Dieu dit encore. J'aime trop la plaidoirie de Dieu, quoi. Il dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Il dit, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé le ciel Qui a créé les nuages? Qui a créé le soleil Ça c'est mon commentaire. Hein? Qui a créé la lune Il dit qui a créé ces choses Qui fait marcher en ordre leur armée Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Alléluia Le soleil se lève tous les matins. Même si nous, les êtres humains, on l'insulte. On dit, hey, le soleil est trop fort aujourd'hui. Oh, il fait trop chaud. On n'empêche pas au soleil de briller. Ma sœur, personne ne va t'empêcher de briller. Alléluia. Il dit, il n'en est pas une qui fasse défaut. Le soir, la lune sort. Elle fait pas défaut. Les étoiles sortent. Les nuages se promènent. Il y a des moments, tu as les nuages, ça ressemble à un chien, quelquefois ça ressemble à un être humain, quelquefois ça ressemble à une montagne, quelquefois ça ressemble à un objet. C'est la puissance de, de Dieu. Il dit, c'est par sa force puissante qu'il a créé toutes ces choses. Maintenant, verset 27. Dieu nous parle. Dieu te parle. Dieu me parle. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob Pourquoi dis-tu Israël Pourquoi dis-tu Béatrice Dis ton nom, hein pourquoi dis-tu Béatrice ma destinée est cachée devant l'éternel ah pourquoi quand il y a une situation qui est, trop, qui est un peu bizarre un peu compliquée qui semble être difficile qui semble être tu dis Dieu m'a oublié tu dis ma destinée est cachée devant l'éternel tu dis Dieu ne me voit pas Dieu dit les nations sont comme la poussière devant lui comme le néant il dit, ma destinée est cachée devant l'éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est ça, c'est nous qui disons ça. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob Il dit, pourquoi Béatrice, tu aimes te plaindre Il dit, Béatrice, ton nom, hein. Il dit, Béatrice, pourquoi tu, pourquoi tu penses que je ne peux pas te t'aider Il dit, pourquoi tu dis, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas défendre ta cause Verset 28. Il dit, ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité. Alléluia, acclame le Dieu d'éternité. J'acclame le Dieu d'éternité. J'acclame le Dieu d'éternité. Il dit, ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité. L'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. J'ai dit ma, ma soeur, ton Dieu ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Peut-être tu penses que c'est de cette manière que ta situation va, va se résoudre. Mais Dieu a sa voix. Dieu a sa voix. Il dit « On ne peut sonder son intelligence ». Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il y a une situation qui a trop duré. Il y a une situation qui perdue. Il y a une situation qui qui, qui qui est toujours là. Tu te réveilles, elle est là. Tu manges, la situation est là. Quand tu veux éclater de rire même, Satan envoie la situation dans tes pensées. Tu, tu ne veux, tu ne peux plus rire. Yeah. Ah! Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué de la situation, reçois la force que Dieu te donne. La situation, comme comme l'a fait quatrième le dit, a une date de péremption. Mais ton père, le Dieu d'éternité, n'a pas de date de péremption. Il dit, il donne la, de la force à celui qui est fatigué. Reçois la force ce soir. Reçois la vie ce soir. Reçois la victoire ce soir. Reçois la force ce soir. Reçois l'intervention divine. L'intervention du Créateur ce soir. Au nom de Jésus. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur. Éternel mon Dieu, augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que personne ne tombe en défaillance. Que personne, qu'aucune qu'aucune situation ne ploie sous nos épaules. Au nom de Jésus, que Personne ne tombe en défaillance au nom de Jésus. Que personne reçoit la vigueur. Il dit, donne de la force et de la vigueur. Reçoit la force et la vigueur. Une force renouvelée, une vigueur renouvelée. Au nom de Jésus Christ, hein? reçoit la force au nom de Jésus. Que le Seigneur augmente ta vigueur au nom de Jésus. Afin que tu ne tombes point en défaillance au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force afin que tu ne sois point fatigué au nom de Jésus. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent mais ceux qui se confient en l'éternel, Alléluia, toi qui te confies en l'éternel, toi qui es sur cette plateforme, c'est parce que tu te confies en l'éternel que tu viens te connecter, tu viens te brancher à cette plateforme, tu viens te connecter à la plateforme, à, à, au trône de grâce et de miséricorde, tu viens te connecter à Dieu, il dit, ceux qui se confient en l'éternel, renouvelle leur force, Seigneur, ce soir, je me confie en toi, Seigneur, ce soir, ma soeur adoratrice se confie en toi, Seigneur, ce soir, mon frère adorateur se confie en toi, oh, Seigneur, et tu renouvelles nos forces. Il dit, prend le vol comme les aigles. Ah! Là où la, la situation veut que tu marches, la tête baissée. Là où la situation veut que tu ne lèves plus les bras en signe de victoire. Alléluia! Là où la situation se déroule de telle sorte que on dit et l'aigle baissa la tête, tu ne vas jamais baisser la tête au nom de Jésus Christ. Il dit, il prend le vol Mon frère prend le vol Ma soeur prend le vol Le vol que Dieu te fait prendre Comme les aigles Il court et ne se lasse point Il marche et ne se fatigue point Alléluia Il court, dis dit je cours et je ne me lasse point Je marche et je ne me fatigue point Dis, On va déclarer ce soir Moi qui me confie en l'éternel Je renouvelle mes forces je prends de, le vol comme les aigles Je cours et je ne me lasse point Je marche et je ne me fatigue point Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Alléluia Amen Dieu a dit à, à Josué Dieu a dit à Josué Il a dit à Josué dans Josué 1 Il a dit Je suis avec toi Il dit ne crains rien je suis avec toi Il dit médite la parole Nuit et jour. C'est là où tu auras du succès. Alléluia. C'est là où tu auras du succès. Dieu dit là avec toi. il dit quiconque se lit contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu Dieu l'a nécessité. C'est-à-dire que Dieu, Dieu, Dieu est obligé de nous rappeler ça. Il est obligé de nous rappeler qu'il est avec nous. Parce qu'il ne nous a pas créé pour être seul. Il n'a pas créé. L'homme ne, ne peut pas se retrouver seul. L'homme, sans Dieu, tu ne peux pas te retrouver Alléluia Dieu ne nous a pas créés. Il nous a créés pour, pour, pour communier avec lui Pour dépendre de lui Il nous a créé, nous sommes des enfants Comme les enfants dépendent Les enfants dépendent de leurs parents Il nous a créé pour nous connecter à lui Pour rester attachés à lui Alléluia C'est Dieu qui nous a formés de la poussière de la terre Il a soufflé en nous le souffle de vie donc Dieu sait que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Et comme il sait que sans lui, on ne peut pas s'en sortir, il nous rappelle toujours, toujours cet engagement. Il nous, il nous rappelle toujours cette garantie. Alléluia. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec vous. Alléluia. Même dans les larmes, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dans les situations les plus difficiles, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu sait que des situations vont arriver où on va douter de son amour. On va douter de sa présence. On va douter on va, se, on va douter de, de, de, de, de, de sa fidélité. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ne se lasse pas de dire, je suis avec toi. Ne crains point, je suis avec toi. Il ne se lasse pas. On dit, il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas de le dire. Dieu ne se fatigue pas de le dire. Je suis avec toi. Il dit, je, même, même David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun, car tu es avec moi. Oui. La situation dans laquelle on se trouve, Dieu est avec nous. Même quand les défis sont tellement forts, Dieu est avec nous. Pour sortir du tunnel. Pour sortir du tunnel. On n'est pas seul dans le défi nous pleurons dans nos lits, ne sommes pas seuls. Il est toujours avec nous. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous encourager. Il est là pour nous consoler. Il est là pour essuyer nos larmes. Il est là pour mettre fin à la situation. Alléluia. Il est là. Il est le maître. Il est le consolateur. Il est le bon berger. Il est le rédempteur. Il est le pourvoyeur Il est le défenseur Il est notre avocat Il est le juste juge Alléluia Il est le juste juge Il ne peut jamais nous laisser Dieu s'engage Dieu nous donne la garantie Qu'il est toujours avec nous Il nous donne la Jésus a dit Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Il y a des versions qui disent Je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge jusqu'à la fin de ton passage sur la terre, Jésus avec toi, et il sera avec toi dans l'éternité, Alléluia, Jésus avec toi, Jésus avec moi, il dit, tout ce qu'il est, en tant que Dieu, sa souveraineté, sa puissance à notre disposition, sa souveraineté à notre disposition, son pouvoir à notre disposition. Il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Il dit « Son pouvoir à notre disposition. Sa bonté est à notre disposition. Sa compassion est à notre disposition. Sa paix est à notre disposition. » Il dit « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Alléluia, la paix du cœur qui ne dépend d'aucune circonstance La joie du cœur, la joie dans le cœur qui ne dépend d'aucune circonstance Alléluia, Dieu est avec nous Il est avec nous Si nous avons besoin d'un berger, il est avec nous Si nous avons besoin d'un consolateur, il est le consolateur Si nous avons besoin d'un avocat, il est notre avocat pour nous défendre Si nous avons besoin d'un juge pour trancher, il est le juste juge il est celui qui n'abandonne pas ses enfants. Il dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Alléluia Merci Seigneur Merci pour ta fidélité. Tu ne nous abandonnes point, tu ne nous délaisses point. Tu es avec nous. Tu es avec nous comme tu as été avec Moïse. Tu es avec nous comme tu as été avec Jacob. Tu es avec nous comme tu as été avec Abraham. Tu es avec nous comme tu as été avec Josué Tu es avec nous, le Dieu de toutes les victoires Tu es avec nous Oh nous te bénissons Prends la place dans nos cœurs Prends la place qui te revient Prends la place du roi Prends la, toute la place dans nos sentiments, dans nos émotions Oh Seigneur, viens au secours de nos doutes Viens au secours oh, de nos craintes Tout les ventes bon avons douté de ta présence Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus Parce que ta présence est éternelle parce que ta présence est éternelle. Seigneur, tu demeures fidèle. Jésus, tu demeures fidèle. Tu as dit tu es avec nous à chaque seconde de notre vie. Dans le bus, tu es avec nous. Dans la voiture, tu es avec nous. Dans l'avion, tu es avec nous. Dans le lit, tu es avec nous. Au marché, tu es avec nous. Au travail, tu es avec nous. Dans la solitude, tu es avec nous. Dans les avions, tu es avec nous. Dans le ciel, tu toi qui as créé le ciel, tu es avec nous. Dans l'espace, tu es avec nous. Sur la terre, tu es avec nous. Oh, nous te bénissons. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Quelle grande promesse. Quel grand reconfort d'avoir le souverain avec nous. Le Dieu souverain avec nous. Vraiment, soyons reconnaissants au Seigneur. Adorons le Seigneur. Qui sommes-nous pour que Dieu s'intéresse tant à nous Qui sommes-nous pour que Dieu veuille toujours se coller à nous. Qui sommes-nous Pour que malgré nos faiblesses, nos manquements, nos transgressions, nos iniquités, nos erreurs, Dieu veut toujours être attaché avec, à nous. Quel grand, quel grand amour. Quel grand privilège. Dieu a fait de nous l'objet de son obsession. Dieu ne pense qu'à nous. Dieu n'aime que nous. Dieu n'aime que ceux qui se confient à lui. Dieu n'aime que ses adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Quel privilège. Alléluia. Ce soir, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour cette grâce. Cette grâce incommensurable. Sa grâce. Sa grâce qu'il a déployée dans l'univers pour nous. Nous allons remercier le Seigneur. Oh, nous te bénissons. Il n'y a pas de semblable. Tu n'as point de semblable, tu n'as point de comparable, tu n'as point d'égal. Nous te bénissons, tu es unique en ton genre. Tu es unique, le seul vrai Dieu, le véritable. Tout autre qui se veut se clamer Dieu est une contrefaçon. Tu es le seul vrai Dieu. Reçois la gloire, reçois la gloire. Seigneur, fais nos miséricordes. Toutes les fois, nous nous, nous doutons un peu. Toutes les fois, nous laissons la peur s'emprunter de notre cœur. Toutes les fois, nous laissons le doute prendre le dessus. Toutes les fois où, où, où, où nous ne sentons pas ta présence alors que tu es présent. Ô oh Seigneur, mon Dieu, viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Que nous soyons toujours convaincus de ta présence. Que nous soyons toujours persuadés de ta présence. Ô oh Seigneur, reçois la gloire? C'est toi qui marches devant nous. Heureux. Et c'est toi qui fait notre marche sois célébré papa sois béni seigneur merci parce que oh tu es toujours avec nous quelle grande promesse quelle grande promesse ce n'est même pas une promesse c'est une déclaration c'est une réalité nous te bénissons nous te bénissons nous te bénissons parce qu'il n'y a pas de distance entre toi et nous alors que nous pensons que tu es, la bible dit le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied toi-même, tu déclares que tu es avec nous. Merci. Merci d'être avec nous. Merci pour ta bonté. Merci d'être avec nous sur cette terre. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci Papa. Merci d'être avec nous éternellement. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Ce soir encore, nous venons à toi pour te dire merci. Ce soir encore, nous venons te dire merci et nous voulons proclamer ta fidélité. Nous venons proclamer, Seigneur, ta bonté. Nous voulons proclamer ton amour. Merci d'être avec nous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Et nous nous retrouvons demain soir par la grâce de Dieu. Dormons dans cette présence de notre papa. Dormons persuadés que nous sommes dans les bras d'amour de papa Yahweh. Dormons persuadés que sa présence, celui qui a dit je suis avec toi, remplit ta maison. remplit ta maison, remplit ta chambre. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur reçoit la louange. Je vous souhaite une belle nuit dans la présence de Papa Yahweh. Au nom de Jésus, soyez abondamment bénis, soyez richement bénis. Dieu vous aime, Dieu avec vous. Amen, Amen, Amen.